De rapport est-ce le Graal ou est-ce un gros danger? Ouais, cette vidéo, je je m'appelle Damien, j'ai créé la chaîne Esprit Gagnant pour aider le maximum d'investisseurs à devenir rentable. J'ai mis en place une formation sur l'investissement locatif de A à Z. Tu pourras la télécharger, le lien se trouve dans la description au-dessus ou en-dessous de la vidéo. Tu mets juste ton prénom et ton email et je te l'envoie gratuitement dans ta boîte aux lettre. Donc, l'immeuble de rapport, donc j'ai beaucoup de questions sur euh, euh, l'immeuble de rapport, investir en, un, dans un immeuble de rapport, oui, non, etc. Je vais te donner euh, mon point de vue, à chaque fois euh, je me positionne. C'est plutôt intéressant euh, l'immeuble de rapport, ça a d'énormes avantages, l'avantage principal c'est que c'est une recherche qui te permet d'avoir directement 3, 4, 5 biens et que pour avoir ces 3, 4, 5 biens euh, euh, 1 à 1, il va falloir que tu passes 5 fois plus de temps. Donc par rapport à ça, par exemple, sur le gain de temps pour euh, construire, constituer ton patrimoine immobilier, il n'y a pas photo, c'est euh, vraiment un gros avantage. Maintenant, si euh, là où tu habites, c'est vraiment très cher, par exemple, et que du coup l'immeuble est vraiment euh, hors de prix, est-ce que tu dois commencer par un immeuble de rapport Là, je vais avoir un point de vue qui va être un peu différent parce que pour moi, ça peut être intéressant de faire ton premier investissement immobilier proche de chez toi, dans une zone que tu vas connaître, que tu vas maîtriser, ça va te rassurer, ça va te permettre de dormir sur tes deux oreilles. Donc oui, tu vas aller un peu plus lentement, mais tu vas te rassurer, tu vas faire les, choses, les étapes les unes après les autres dans le bon ordre. Alors oui, on n'est pas tous égaux, c'est-à-dire que si tu habites dans une campagne, si tu habites dans un endroit euh, euh, un petit peu reculé où le prix de l'immobilier est un peu plus faible, tu vas pouvoir plus rapidement euh, acheter euh, proche de chez toi un immeuble de 3 4 appartements et potentiellement un deuxième immeuble de 3 4 appartements. Alors que toi, si tu habites euh, dans une grande ville, tu vas peut-être plutôt aller vers une grande colocation ou autre, mais pas forcément vers l'immeuble qui est juste euh, euh, inabordable. Donc oui, l'immeuble de rapport est intéressant. Maintenant, pourquoi l'immeuble de rapport, pour commencer, peut être un gros danger Il faut prendre les risques que l'on comprend. Et par rapport à ça, l'immeuble de rapport, c'est très compliqué, parce qu'il y a beaucoup de risques que quand tu débutes, tu ne vas pas forcément comprendre, parce qu'en fait, tu ne vas même pas savoir que c'est un risque. Donc, tu visais ton immeuble en mode assez débutant, tu visais tes appartements, les appartements sont super bien décorés, etc. Mais en fait, tu as une fissure de structure structurelle sur, euh, sur l'immeuble, qui fait que tu vas avoir des, des gros travaux à entreprendre. Tu l'as laissé passer, as pris un risque énorme. Ce risque-là, tu vas me dire, c'est exactement la même chose si tu achètes un appartement dans une propriété et qu'il y a le même problème. Mais une différence, et cette différence, elle est vraiment super importante, c'est que dans, dans un cas, quand tu vas acheter un appartement dans un immeuble, tu bah, t'es pas tout seul en galère. T'es pas tout seul à devoir assumer les réparations, les frais qui vont être liés à cette euh, inexpérience. Si tu achètes un immeuble et que tu te loupes, sur un poste important, tu es tout seul à devoir assumer euh, les, les, les problèmes. Si tu as cinq locataires et que tu as un locataire qui fait fuir tous les autres, tu es tout seul à devoir assumer ça. Si maintenant tu as un locataire dans, ta, dans ton immeuble qui fait fuir ton, euh, ton locataire, tu appelles le syndic et c'est au syndic qui syndic va se débrouiller. Tu n'es pas tout seul. Donc il y a des points, il y a d'énormes avantages et il y a aussi des inconvénients. Pour moi, si tu es dans une grande ville aujourd'hui et que l'immeuble est inabordable, oriente-toi vers un appartement. Après tu as des stratégies de courte durée, de colocation, de location meublée, qui vont te permettre d'augmenter ton, ton excellent trésorerie, d'augmenter ton cash flow. Maintenant si tu es dans une ville un peu, plus, euh, un peu plus petite où tu peux avoir des immeubles pour euh, pas très cher entre guillemets, là ça peut être intéressant de euh, t'orienter euh, vers ces immeubles-là. Mais je t'encourage dans ces cas-là à réellement te former. Euh, pour savoir comment visiter un immeuble C'est encore différent de la manière dont on va visiter un appartement Il y a beaucoup de choses à voir Et du coup, forme-toi auprès des personnes qui achètent des immeubles Pour être sûr de ne euh, pas passer à côté euh, d'un gros loup Et de faire le meilleur investissement immobilier pour toi Donc voilà, pour cette vidéo Oui, il faut acheter des immeubles de rapport Bien évidemment Maintenant, est-ce que c'est la première étape Ça va dépendre un petit peu pour moi d'où tu habites Parce que pour moi, il est préférable de faire ton premier investissement immobilier proche de chez toi. Donc voilà, en tout cas, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à me mettre un gros like, à la partager à des amis investisseurs qui se posent la question Alors, immeuble de rapport, appartement, etc. Ben, tu leur partages cette vidéo. Mets-moi un commentaire pour me dire si tu as déjà acheté un immeuble de rapport, un appartement ou qu'est-ce que tu envisages de faire à l'avenir. Abonne-toi à ma chaîne YouTube en cliquant sur le petit bouton s'abonner. Il y aura une petite cloche. Appuie bien sur la cloche pour recevoir les notifications dès que je vais publier de nouvelles vidéos. Je te dis à très bientôt, porte-toi bien, passe une agréable journée. Ciao, ciao